Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la torche à main. Euh, la torche à main, oui tout à fait. Alors, petite vidéo simple, c'est simplement pour vous expliquer où est-ce que je l'ai acheté. Euh, comme vous le voyez, je vais m'écarter. Euh, J'en ai fait, je vais des recherches, hein, comme tout le monde, hein, sur ça, les torches à main. Euh, donc, euh, chercher de base sur Amazon, et il n'y en avait pas. Et euh, bah, je me suis dit que c'est pas tombé. Et j'allais chercher ça sur Cdiscount et euh, bah j'en ai trouvé en fait. <rire> donc je m'en suis pris une, vous savez, c'est les petites torches à main qu'on utilise dans la manif et autres. Et les trucs, ça ça crache, ça tabasse. Et, euh, et puis voilà, éclairage, donc normalement pendant une demi-heure, quelque chose comme ça. Donc ça fait bien bien euh, 25-30 cm quoi et puis euh, voilà normalement utilisant en une fois donc euh, je ferai une autre vidéo pour vous montrer euh, bah, le fonctionnement le temps d'utilisation enfin la durée, la puissance d'éclairage tout ça parce que j'ai pas envie de devenir aveugle en fait en allumant là tout de suite et que je suis en intérieur également donc voilà petite vidéo pour vous montrer euh, l'achat de, la, de la petite torche humaine euh, de la torche à main excusez moi donc c'est un, un feu à main qui a coûté 12 euros sur... Euh, discounts mais avec la livraison c'est tout ça fait genre 20 balles à peu près donc à voir si ça vaut le coup je ne sais pas exactement donc si jamais vous avez la, la réponse que vous avez déjà testé ce genre de matos et que ça fonctionne bien et ben n'hésitez pas à vous, faire à vous manifester en commentaire tout simplement et puis bah ben, euh, voilà on testera tout ça à l'occasion bon bah ben, sur ce bonne fin de vidéo et à plus